Nous voici désormais dans l'onglet métadonnées où vous allez pouvoir décrire votre publication. Tous les champs marqués d'une astérisque rouge sont obligatoires. Vous pouvez par exemple ajouter Do le domaine concerné par votre publication en utilisant soit l'arborescence, ainsi indiqué quand vous cliquez sur ajouter un domaine, soit euh, en utilisant euh, le petit moteur de recherche. Par exemple, là je veux ajouter une référence en histoire, donc je vais sélectionner le mot histoire dans le référentiel des disciplines de HAL et je vais supprimer « Sciences de l'information et de la communication », euh, qui est un domaine associé à mon profil. Et là, la publication que je vais indiquer, euh, que je vais rentrer dans « HAL » ne concerne pas ce domaine. Je peux, si je le souhaite, ajouter d'autres domaines. Vous pouvez également indiquer l'identifiant euh, de l'article, par exemple le DOI, le numéro archive, le numéro PubMed, le numéro ADS, etc. Euh, ce qui permettra à HAL de euh, charger un certain, automatiquement un certain nombre de, de données, comme par exemple euh, le titre de la revue, l'article, le résumé, etc. Alors ici, pour la démonstration, même si euh, mon article concerne l'histoire... Je vais indiquer le numéro PubMed euh, d'un article. Alors, je clique sur « Plus » et ensuite, je recharge les métadonnées. Voilà, et là, vous voyez que le numéro PubMed central a été également associé et que j'ai récupéré le titre et puis le nom de la revue. Quand vous saisissez le début du titre de votre publication, AL suggère des titres déjà présents dans AL, ce qui permet de détecter ce qui a déjà été saisi. Par exemple, je tape Annecy et Chambéry, qui correspond au début du titre de mon article. Voilà, je vois que rien ne correspond déjà dans AL. Je vais donc opérer un copier-coller pour indiquer mon titre. Alors, vous pouvez euh, indiquer votre titre dans de multiples langues et euh, multiplier votre titre, vos, vos différents titres et indiquer également euh, des sous-titres. Il en est de même pour les résumés. Vous pouvez euh, ajouter euh, des résumés dans différentes langues ce qui peut accroître la visibilité ou l'intérêt de votre publication aux yeux de vos lecteurs. Donc ici j'ai des résumés en français, en anglais et en italien, et eh bien je vais euh, les rajouter. Alors les résumés euh, ne sont une donnée obligatoire que quand euh, vous mettez le texte intégral. Les mots-clés sont déclinables dans euh, différentes langues également et vous pouvez vous servir des mots-clés déjà présents dans HAL si vous le souhaitez. Le séparateur euh, des différents mots-clés euh, que vous mettez est la virgule ou éventuellement euh, la, le, le point, les points virgule Voilà, et en anglais. Alors, la langue du document est aussi une donnée obligatoire. La date de production et d'écriture peut être éventuellement intéressante à renseigner s'il y a eu un délai important entre la publication et la production du document. Pour un certain nombre de revues, AL indique la politique vis à vis du libre accès, par exemple la possibilité de déposer la prépublication ou la post publication avec ou sans embargo. Par exemple, dans le cas de, de ce titre de revue, euh, on voit que l'éditeur permet euh, le dépôt de la prépublication ou de la post publication, voire de la, euh, du fichier euh, éditeur. Donc, cette politique, je vous le rappelle, est recensée par le site Sherpa Romeo, sur lequel vous pouvez aller directement. Alors, ici, ce n'est pas euh, le nom de la revue euh, dans laquelle est publié mon article. Alors, le nom des revues euh, déjà euh, connues de Halle ou déjà présentes dans Halle et suggérer au moment de, de la saisie. Donc, ici, je vais mettre « Revue ». Voilà. La revue savoisienne est déjà connue. Par contre, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez créer une nouvelle revue. Seul, Dans ce cas, seul le nom de la revue est obligatoire, mais tous les renseignements complémentaires, comme notamment le nom de l'éditeur, peuvent être intéressants. Cela va nourrir le référentiel des revues de Halle. Il vous est demandé de préciser la présence ou non d'un comité de lecture et l'audience de la revue. Cette information peut être intéressante si vous souhaitez exporter la liste de vos publications selon certains critères. Il reste à indiquer la date de publication, donc en l'occurrence 2009 et les pages ou l'identifiant. Euh, dans le cas de publication numérique, vous pouvez par exemple indiquer l'URL pérenne de votre article. Il est également possible d'indiquer les programmes de financement comme les projets ANR et les projets européens, ce qui vous permet là encore par la suite d'éditer la liste des publications qui ont été financées dans le cadre de tel ou tel projet. De même, vous pouvez indiquer les euh, projets liés ou les collaborations. L'ensemble des projets ANR jusque décembre 2014 sont présents dans HAL. Il vous suffit de sélectionner le projet approprié. Si votre projet n'est pas présent dans HAL, vous pouvez en créer un nouveau. Il en est de même pour les projets européens. Avant de passer a l'onglet « Auteur, récapitulons les données obligatoires pour un article. Le domaine, le titre, le résumé si vous déposez le texte intégral, les mots-clés, la date de publication, la langue, le nom de la revue et son statut, la date de publication, la page. Les données obligatoires varient selon les types de documents. Par exemple, pour les congrès, il est nécessaire d'indiquer le titre du congrès, ses dates, son lieu. Quand vous avez indiqué toutes les métadonnées nécessaires, vous pouvez, taper, vous pouvez passer à l'étape suivante, qui concerne les auteurs. Quand vous déposez le texte intégral d'une publication, vous devez affilier tous les auteurs à leur structure de recherche, en France ou à l'étranger. Il faut prendre en compte, bien sûr, l'affiliation qui était la vôtre au moment de la publication.